Bonjour et bienvenue à notre premier épisode de Nos Régions ont du talent. Je suis Maureen Bloquet, consultante en conduite du changement, et je suis aujourd'hui accompagnée de Mareva Mérida et de Rémi Pierre. Avant de débuter notre intervention, je, souhaite à vous je tiens à vous rassurer que nous avons été tous les trois autotestés, et c'est ce pourquoi nous ne portons pas de masque pour cette intervention. Mareva, Rémi, bienvenue. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours oui, donc euh, Mareva Mérida, euh, j'ai 28 ans, je suis consultante en transformation digitale depuis 6 euh, ans. Euh, j'ai fait quelques cabinets à Paris où j'ai notamment eu des missions euh, de conseil, d'AMOA, de, de pilotage de projets SI et j'ai rejoint Talent Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux depuis 2 ans. Bonjour, moi c'est Rémi Pierre, euh, je travaille chez le Talent depuis une quinzaine d'années. Euh, J'ai fait 10 ans de consultant et manager dans le pilotage de projet à Paris. Et puis, depuis 3 ans maintenant, je dirige l'agence de talent Nouvelle-Aquitaine. Je suis euh, ravi d'être là aujourd'hui euh, pour vous présenter cette agence de talent Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on est vraiment très fiers de ce qu'on a tous construit euh, collectivement, d'un point de vue business, mais aussi surtout d'un point de vue humain. Mareva, Rémi, pourquoi avoir choisi de vous installer à Bordeaux moi, tout d'abord, j'ai passé toutes mes vacances étant jeune dans la région. Du coup, c'était pour moi un rêve de venir m'installer pour de vrai ici, pour profiter de cette qualité de vie qu'on a, avoir un jardin, profiter du soleil, pouvoir aller à la plage pour un week-end, une soirée, aller voir juste le coucher de soleil sur la plage, tout ce genre de choses. Aussi parce qu'il y a plein de châteaux aux alentours. Alors... Petite anecdote sur les châteaux, euh, j'en parle parce que j'avais un ami qui m'a rejoint qui est venu me visiter il y a 15 jours et qui, à qui j'ai dit bah, « tiens, j'ai réservé cet après-midi une visite d'un château » et qui, euh, qui était un peu étonné et qui m'a laissé un blanc et qui m'a dit ah, bah, « l'année dernière, j'ai visité le château de Versailles avec mon fils et c'est là que j'ai compris pourquoi il y avait un blanc ». Alors ici, quand on visite un château, c'est plutôt pour aller visiter un domaine viticole et puis faire une petite dégustation qui va après. Du coup, il était beaucoup plus détendu une fois que je lui ai expliqué tout ça. Et puis euh, une autre raison pour laquelle je suis ici, c'est aussi pour le dynamisme économique parce que euh, depuis plusieurs années quand même, on a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer dans la région, notamment depuis que le TGV Paris-Bordeaux ne dure que deux heures. Et moi, en fait, j'ai fait mes études à Bordeaux. Donc voilà, c'est une ville que je connais, où j'avais déjà mes repères, où je sais qu'il fait bon vivre. Je la trouve à la fois jeune, dynamique et paisible. J'étais aussi à la recherche d'une amélioration de qualité de vie euh, par rapport à Paris, d'où ma volonté de venir à Bordeaux. Je vois donc de par vos expériences que Bordeaux est une ville très attractive et dynamique et riche en culture. Mareva, peux-tu nous en dire un peu plus sur TALENT Oui, bien sûr. Donc euh, TALENT est une société française de conseils et d'innovation technologique qui accompagne ses clients depuis plus de 18 ans euh, dans leur transformation euh, digitale, agile et opérationnelle. On est présent dans, présent, pardon, dans un certain nombre de secteurs euh, et on propose des domaines d'expertise complémentaires. Donc en premier, euh, une première expertise de conseil opérationnel et métier pour les directions de nos clients. Une expertise de prise en charge de projets IT, de la phase de conception à la phase de déploiement et d'accompagnement au changement. Une expertise d'intégration de solutions logicielles existantes, donc des solutions de gestion d'entreprise, de gestion de la relation client, de gestion de la performance en entreprise, etc. Un laboratoire de recherche qui investit surtout sur euh, nos principaux euh, euh, leviers d'innovation technologique, donc l'intelligence artificielle, l'IoT, le Big Data, le Cloud et la Blockchain. Et euh, nous avons également des équipes en Tunisie euh, qui permettent euh, d'apporter un support euh, opérationnel à nos clients, euh, notamment sur des missions de tierce maintenance applicative et de support applicatif. Nous sommes présents en France et à l'international et nous avons ouvert depuis deux ans notre bureau à Bordeaux. Et donc, Talent Nouvelle Aquitaine, Rémi, peut tu nous en dire quelques mots Oui, alors, euh, il y a trois ans, euh, on est trois managers de, de talent à Paris, à avoir été voir chacun sans se concerter, sans se connaître euh, notre directeur général, pour lui signifier notre souhait de venir s'installer dans la région. Euh, et donc, il nous a fait rencontrer, se faire euh, se, se rencontrer, on a discuté ensemble, et on a... Rédiger rédigé un business plan qui a été validé en COMEX donc le 23 décembre 2018, ce qui a permis d'ouvrir officiellement cette agence de talent Nouvelle-Aquitaine le 1er janvier 2019. Euh, ce qu'on a fait en tout premier lieu en voulant s'installer dans cette région, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se crée un réseau, euh, qu'on ait quand même une notoriété aussi dans la région et qu'on commence à connaître beaucoup de monde, notamment dans le monde du digital. C'est pour ça qu'on a fait appel à Marie, notre consultante à l'époque stagiaire et qui maintenant est consultante chez nous en, en communication, spécialisée en communication, qui nous a aidé à faire notre stratégie de com et à aller euh, se faire connaître auprès des écoles, des universités, monter des partenariats avec les institutions, tout ce qui est aussi cluster, mot un peu compliqué en ce moment, mais je n'ai pas trouvé mieux, euh, pour vraiment commencer à avoir une notoriété. Aujourd'hui, on est 50 consultants dans l'agence de terrain Nouvelle Aquitaine, 20 recrutements cette année, et au moins le double l'année prochaine. On, on souhaite couvrir l'ensemble de, des offres du groupe et c'est pour ça qu'on s'est organisé sous la forme de six pôles que je vais vous détailler. Un premier pôle du coup qui concerne tous les métiers du conseil, alors avec de l'audit, tout ce qui est métier d'AMOA, agilité, la recette, tout ce genre de choses, pilotage de projet. Un deuxième pôle pour tout ce qui est euh, accompagner nos clients sur les aspects conduite du changement, management et travail collaboratif. Un troisième pôle sur tout ce qui est Modern Workplace, Modern Workplace pardon, que ce soit l'infrastructure, la migration, de la sécurité, tous ces sujets. Un pôle CRM pour accompagner nos clients euh, dans le choix d'outils, l'expression de besoins et puis aussi sur l'intégration, que ce soit sur des outils comme Salesforce ou Microsoft Dynamics. Et enfin, un pôle euh, sur l'innovation avec des sujets Data, dont on va retrouver du coup, des missions sur le RPA, des chatbots ou encore du machine learning. Une dernière équipe euh, qu'on appelle Apps, qui est composée de différents développeurs qui, euh, qui développent du coup, sur différentes technologies. On peut donc noter que l'agence Talent Nouvelle Aquitaine est une agence au cœur de l'innovation. Quels sont vos clients ces trois dernières années alors oui effectivement, donc là vous pouvez voir l'ensemble des clients avec qui on travaille à date. On va vous présenter quelques missions sur lesquelles on a travaillé. Alors moi je vais commencer par le client avec qui je travaille aujourd'hui qui est Groupamaganvi, vie donc dans le secteur de l'assurance. Nous avons plusieurs types de missions, des missions à la fois d'AMOA, de pilotage de projet, de product owner ou encore de définition de la trajectoire data pour ce gros client. Nous travaillons travaillons aussi avec Bordeaux Métropole euh, donc, euh, sur des missions donc, principalement de pilotage de grands programmes euh, de transformation. On travaille aussi sur du change euh, pour l'adoption de la solution Microsoft 365 au sein des écoles de la métropole euh, ou encore sur la réalisation des intranets de l'ensemble des 28 communes qui euh, composent euh, la métropole. Et on travaille aussi avec Jouer Club, alors là avec nos équipes de Talent Tunisie pour développer les nombreuses interfaces qui sont attendues dans le cadre de leur changement de RP. Chez Jouer Club, on est d'ailleurs rentré chez ce client grâce à l'intervention d'une ancienne consultante Talent qui avait gardé des bons souvenirs de nous et qui nous a sollicité sur le sujet. Euh, moi, je vais vous parler d'autres différentes autres missions. Alors chez Valoran, par exemple, qui est un un grand compte de l'énergie verte dans la région de Bordeaux, chez qui on a réalisé un audit de complet de leur récit il y a à peu près neuf mois et qu'on continue à accompagner suite à cet audit sur la rédaction de leur schéma directeur et puis aussi sur le choix de leurs nouveaux outils, que ce soit sur de l'ERP, de l'achat ou encore sur les sujets de comptabilité. Les, les autres missions que je vais vous présenter, elles sont, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles elles montrent qu'on intervient avec d'autres entités de talent que ce soit nous qui interviennent pour les aider en support ou ces autres entités qui viennent nous, nous supporter pour certaines missions. Euh, je prends, euh, on réalise différentes missions techniques, par exemple, alors, euh, des missions de leaders leader techniques, euh, notamment euh, chez CMA, CGM, donc là où on intervient en, en support des, des équipes de talent sud-est. Euh, dans ce genre de missions techniques, on intervient aussi chez Cdiscount dans euh, le développement de leur nouvelle solution de paiement. Euh, une autre mission hyper intéressante pour nous, on, on est hyper content. on accompagne SEVA Santé Animal, qui est aussi un très gros compte de la région, sur leur migration de Google vers Microsoft 365. Une grosse mission qui comprend l'aspect technique, l'aspect pilotage de projet et aussi l'aspect conduite du changement, qui est une grosse mission qui va faire intervenir beaucoup de consultants de nos équipes et puis même sûrement des consultants d'autres de nos agences. Euh, voilà. Après, on a différents euh, sujets autour de la RPA, notamment chez Pichet ou chez Domo France où on travaille par exemple sur l'automatisation des bons de commande. Et puis euh, aussi des sujets de chatbots, par exemple euh, chez VNF, donc les voies Navigables de France, où là on intervient en support des équipes de Talent aussi, J'aurais aimé en tout cas vous parler aussi d'autres sujets euh, super innovants sur lesquels on travaille, notamment autour de l'analyse de la donnée et puis de l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, tous ces sujets, c'est plutôt confidentiel, donc je ne pourrais malheureusement pas vous en dire beaucoup plus. Des missions donc très captivantes pour l'ensemble des collaborateurs de l'agence. Rémi, d'ailleurs, peux-tu nous dire un peu plus sur la vie des collaborateurs de l'agence de talent bah, Quand on a créé cette agence de talent en Nouvelle-Aquitaine, on a souhaité que tous les consultants se sentent vraiment investis un peu dans une mode start-up que tous les consultants sont investis dans, ce, dans le développement de l'agence, dans la construction de cette agence. Et c'est pour ça qu'en plus de leur mission, on a souhaité vraiment leur laisser à tous un terrain de jeu pour s'éclater en plus de leur mission au sein de cette agence. Donc effectivement, donc chaque collaborateur est acteur du développement euh, interne de l'agence à travers plusieurs chantiers internes dans lesquels ils vont intervenir en fonction de leurs appétances et de leur disponibilité. Et en fait, dans chacun de ces chantiers, on est vraiment libre de prendre toutes les initiatives que l'on veut en toute autonomie. Euh, donc on a le premier chantier qui est le chantier formation, donc qui va traiter de la formation euh, de nos collaborateurs. Donc je vous parlais d'initiatives. Par exemple, on a une collaboratrice qui est passionnée euh, d'agilité. Et donc euh, elle a choisi de euh, faire des formations sur, euh, des, sur toute la partie générale et un peu plus avancée des méthodologies Agile pour l'ensemble des collaborateurs. On a aussi le chantier développement de l'écosystème et des partenariats dans la région. Donc là c'est tout ce qui va toucher les clusters, les écoles, les éditeurs de solutions et les entreprises. On a le chantier recrutement et qui bien sûr va gérer tous les recrutements de l'agence, va essayer d'améliorer en continu les process de recrutement et va aussi gérer l'onboarding des nouveaux arrivants à l'agence. On a le chantier communication externe, donc justement envers l'ensemble de, de nos réalisations, envers l'ensemble de l'écosystème. On a le chantier euh, veille, donc local et technologique, technologique pardon, pour nous tenir euh, au fait. On a le chantier euh, capitalisation de nos réalisations. Et enfin, on a le chantier communication et vie interne qui est euh, piloté justement par Maureen. Tout à fait. Le chantier communication et vie interne a pour objectif de faire vivre l'agence et de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour de challenges sportifs, culturels ou par le biais de créations de team building ou de séminaires. Je vais vous présenter en quelques mots un petit peu, euh, un bref de talent Nouvelle Aquitaine. Donc c'est donc 50 collaborateurs, c'est l'ensemble des collaborateurs qui sont acteurs de l'agence aujourd'hui. Et nous avons une agence qui est basée au cœur du quartier des Chartrons dans Bordeaux, à deux pas des quais. Cette agence offre des espaces en open space, mais aussi des espaces de créativité pour que l'ensemble des collaborateurs, quand ils ne sont pas chez le client, puissent travailler à l'agence ou en télétravail quand ils le souhaitent. Maréva, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur son déménagement de Paris vers Bordeaux oui, effectivement, la tâche a été quand même assez grande. Euh, donc, mais par contre, j'ai bénéficié de l'accompagnement des partenaires de talent, euh, notamment le groupe Mobility, qui m'a accompagnée en fait, dans toutes les démarches de recherche d'appartement, euh, les démarches administratives avec euh, l'agence de location, mais aussi avec les fournisseurs d'électricité, d'eau, etc. Donc ça m'a vraiment facilité la vie. Et sinon, en ce qui concerne mon intégration, en amont de mon arrivée, et en fait, on m'a attribué un manager et euh, un, une marraine en fait, qui m'ont vraiment accompagnée et qui ont facilité mon intégration en amont de mon arrivée et euh, plusieurs semaines aussi euh, après mon arrivée. Donc euh, moi, je trouve que mon intégration, elle s'est très bien passée. J'ai trouvé l'ensemble des collaborateurs, des managers et des directeurs euh, bienveillants, euh, accessibles et à l'écoute. Avant de passer à la partie questions-réponses, Rémi, un mot de la fin bah, très bien. Bah, comme vous l'avez compris, je pense, on a une super équipe, une super ambiance, beaucoup de dynamisme et tout ça. Donc, euh, de très belles missions comme on vous, celle qu'on vous a présentée. Alors, euh, n'hésitez surtout pas. Rejoignez-nous. Euh, comme je vous l'ai dit, on a des bonnes ambitions de recrutement, que ce soit encore cette année et l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le contact d'Alexandra Costa sur le slide. Euh, et puis surtout maintenant, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. On est là en live exprès pour y répondre. Alors on attend. <rire> C'est la partie où on attend les questions en commentaire. Ne soyez pas timide. <rire> je voulais raconter que moi aussi, le groupe Mobility m'a aidé aussi à m'installer et euh, notamment pour trouver mon appartement mais aussi euh, lors de l'état des lieux puisque je ne pouvais pas y assister, j'étais un rendez-vous client et c'est eux-mêmes du coup qui ont fait euh, mon état des lieux et qui m'ont rendu mes clés. Ah. On commence à avoir quelques commentaires arrivés. Alors, une question de Alpha. Euh, Recrutez-vous dans le domaine de la data science Oui. Alors oui, dans le, pôle, dans le pôle Data IA, on fait évidemment de la data science. On a d'ailleurs déjà deux consultants qui sont, qui sont sur ce domaine-là, qui peuvent nous aider notamment sur tout ce qui est sujet autour de la data, autour de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc oui, on recrute des postes de data scientist, évidemment, aussi sur Bordeaux. De, de manière générale, là, vous avez une liste, des postes euh, qui sont présents pour maintenant. Euh, vous pouvez euh, de toute façon euh, euh, contacter Alexandra Costa, même si vous ne vous retrouvez pas dans ces six postes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de des grandes ambitions de recrutement, donc on ne, on ne cherche pas obligatoirement que ces six profils-là. Euh, N'hésitez pas, poussez vos CV, euh, on étudiera toutes vos candidatures de toute façon. Une question de Sarah, qui à mon avis va vous intéresser. Avez-vous des opportunités dans le secteur banque et finance? Alors, oui, c'est deux sujets, deux, enfin, un secteur important pour talent en groupe de manière générale, euh, et pour talent Bordeaux aussi. Euh, c'est même un des plus gros secteurs de l'agence, en tout cas, un dans lequel on investit beaucoup et dans lequel on compte être très présent sur ces prochaines années. On a déjà quelques petits sujets dans certaines banques et assurances. Donc, oui, c'est un secteur important pour l'agence. Nous avons un consultant, Dimitri, qui rejoint euh, Talent en septembre et qui souhaite savoir comment se passe le premier jour au sein de l'agence. Je pense qu'on arrive tu connais répondre. Oui, bah alors le premier jour, bah, en général, tout à l'heure, je vous parlais euh, de marraines et parrains en fait, qui sont euh, attribués euh, avant l'arrivée du consultant. Donc déjà, en amont de l'arrivée, ce parrain ou cette marraine va prendre contact avec le consultant pour euh, voilà, échanger, pour mettre à l'aise, pour que euh, voilà, euh, tout... Un peu donner cette ambiance sympathique qu'on a à Talent à se transmettre à ce nouveau consultant. Et en fait, le premier jour, ce parrain ou cette marraine sera présent et voilà, va accompagner le consultant dans toutes les démarches qu'il a à faire d'installation et va le former sur les sujets généraux à Talent Nouvelle-Aquitaine. On a même créé un petit parcours euh, via Klaxoon, un qu'on utilise beaucoup euh, chez Talent, euh, qui permet justement d'informer le nouveau collaborateur sur tous les petits euh, aspects logistiques, et aspects euh, se, se connaître un peu mieux Talent, connaître un peu mieux les missions d'ici, connaître les personnes à contacter sur les différents sujets. Et vrai. puis, un petit, en général, la première journée, on a aussi droit à un petit resto avec le manager vrai. <rire> pour le connaître et pour faire mieux connaissance des premiers jours. On a hâte que tu arrives, Dimitri. <rire> y a-t-il des secteurs sur lesquels vous n'êtes pas encore et où Alors, il y a deux secteurs. On ne peut pas dire qu'on n'y est pas encore, mais en tout cas, on commence juste à y mettre quelques graines. Euh, le premier, c'est le domaine Vitivini. Je parlais tout à l'heure de tous les châteaux qu'on qu retrouve à Bordeaux. Euh, donc, Évidemment, en s'installant ici, on s'est aussi dit qu'on aimerait aussi beaucoup venir moderniser certaines choses et apporter de la digitalisation dans ces, dans ces sujets de, de vin. Euh, on a déjà fait quelques petites missions sur le sujet. Ça reste un des secteurs qu'on qu souhaite vraiment développer dans les prochaines années. Euh, le deuxième, puisque j'ai dit qu'il y en avait deux, le deuxième, c'est l'industrie et plus particulièrement tout ce qui est aérospatial, parce que dans la région de Bordeaux, on le sait un peu moins qu'à Toulouse, mais il y en a au moins autant euh, dans la région. Donc tous les gros acteurs de, de l'aéro sont, sont présents. Euh, on a déjà quelques référencements, quelques petits sujets. On commence à travailler avec on a quelques sujets avec Dassault. Donc on sait que c'est un secteur aussi dans lequel on veut fortement se développer. Donc ça fait partie de, des ambitions des prochaines années. Très clair. Une question de Samira, est-ce que vous prenez des profils juniors euh, Oui, tout à fait. Oui. <rire> Je suis arrivée en tant que consultante junior à ta langue l'Aquitaine. Alors, moi, était junior, mais avec quand même un peu d'expérience quand même. Oui, c'est vrai. Mais euh, oui, on recrute des juniors qui sortent d'école, on recrute même des stagiaires, stagiaires de fin d'études. On en a deux actuellement qui vont nous poursuivre, poursuivre l'aventure avec nous, c'est bien le but. Donc euh, oui, on recrute des juniors, on recrute des expérimentés, des seniors, des managers, on recrute euh, tout ce qui pourrait euh, convenir et qui, qui correspond à nos valeurs et à nos ambitions. En parlant de valeurs d'ambition d'ambitions chez Talent, on a une question, comment se passe le passage de Talent ici, j'imagine Talent Groupe peut-être à Paris, euh, vers Talent Nouvelle-Aquitaine Nouvelle Aquitaine en termes de contrat alors là, c'est une question un peu précise du coup qui, qui concerne que les gens de talent. Euh, en termes de contrat, en général, euh, ça dépend en plus des entités que vous venez, mais il y a juste une discussion entre nous, directeurs d'agence de, de talent à Nouvelle-Aquitaine, et, et vous qui êtes déjà chez Talent. Euh, on discute et surtout, vous allez sûrement signer un avenant en général euh, pour notamment euh, changer votre localisation. Rien de très compliqué, il faut juste s'arranger sur la date, sur les missions, ou si vous êtes déjà en mission, sur sur ce genre de choses, mais voilà. Nous avons une question un peu précise de la part d'un développeur qui cherche, qui cherche à savoir si nous prenons des développeurs pour PHP et Java, et Alexandra a déjà répondu. Euh, nous recherchons davantage des DocNet, euh, mais vous pouvez toujours faire parvenir votre CV, on n'est jamais à l'abri d'avoir de nouveaux clients et de nouvelles missions dans votre secteur de développement. Oui, on ne se ferme pas du tout la porte à ce genre de profil, n'hésitez surtout pas à pousser votre CV et à nous rencontrer. <rire> Euh, c'est vrai, qu et d'ailleurs on le voit dans les offres, à l'heure d'aujourd'hui on cherche beaucoup de, de développeurs de .NET parce que c'est les besoins de nos clients actuels. Mais euh, PHP, Java, on sait aussi que ça existe et que nos clients en cherchent, donc n'hésitez pas. Nous n'avons pour le moment plus de questions auxquelles répondre. <rire> je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention, merci Mareva, merci Rémi, passez une très bonne journée et à bientôt pour un second épisode de Nos régions du talent. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.